Je voudrais vous expliquer pourquoi il faut absolument soutenir la quadrature du net comme le fait Mediapart. Pour une raison de principe et pour une raison pratique. La raison de principe, c'est que ceux qui animent, qui font vivre, qui créent la quadrature du net se battent pour nos libertés et nos droits à l'âge du numérique. Face à ce bouleversement, cette révolution aussi bien industrielle, technologique, culturelle, économique, sociétale, la question qui est devant nous, c'est est-ce que ce sera l'occasion d'une régression de nos droits ou au contraire d'une refondation, voire d'une révolution démocratique La quadrature est au service de la bonne hypothèse, le sursaut démocratique. Mais il y a une raison pratique. Pour tous ceux qui sont acteurs du numérique, d'Internet, du digital, que ce soit comme amateurs ou comme professionnel, comme utilisateurs, ou comme travailleurs dans l'univers du numérique, comme c'est notre cas, la quadrature est essentielle. C'est le lieu de l'expertise citoyenne, de la connaissance authentique, pas celle d'en haut, mais celle qui naît de la vitalité des acteurs eux-mêmes. Pour nous, aujourd'hui, se battre sur le terrain du numérique, c'est toujours aller consulter la quadrature, aller lire ses propositions, ses réflexions, ses décryptages, donc, aider la quadrature, c'est nous aider nous-mêmes. Car la quadrature est au service de ce qui est aujourd'hui essentiel dans l'univers de relations qu'invente le numérique, au service du commun, de ce qui est commun, de nos biens communs. Bref, allez-y, soutenez-les, aidez-les car ils sont à notre service tout simplement parce qu'ils sont indépendants.